Salut, c'est Faute de de and j'espère que tu vas bien. Cette semaine, je parle de la nouveauté sur Amazon et c'est Amazon Inspire. Mais avant d'aller plus loin, assure-toi de t'abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, on y va! À la suite de la montée en popularité des vidéos courtes sur des plateformes comme TikTok, Instagram et YouTube, Amazon a lancé Amazon Inspire, un fil d'images et de vidéos courtes de style TikTok intégré à l'application de magasinage d'Amazon. L'idée d'Inspire est que les clients d'Amazon puissent explorer, découvrir et acheter de nouveaux produits qui correspondent à leur intérêt personnel présentés par des influenceurs, des marques et d'autres clients d'Amazon. Il est temps pour les marques Amazon de profiter de cette nouvelle fonctionnalité de magasinage pour attirer l'attention sur leurs produits. Amazon Inspire est une nouvelle fonctionnalité dans l'application de magasinage d'Amazon qui permet aux clients de découvrir et d'acheter facilement des produits dans un fil personnalisé. Un peu comme TikTok ou Reels, la plateforme comportera des vidéos et des photos verticales de divers produits partagés par des marques, des clients et des influenceurs Amazon. Les clients peuvent trouver de nouveaux produits en fonction de leur intérêt et les marques peuvent mettre leurs produits devant de nouveaux clients potentiels. Ça, c'est une bonne chose pour tout le monde. Inspire a été conçu pour rendre le magasinage d'une manière plus amusante et engageante de découvrir de nouveaux produits par rapport au listing de produits Traditionnel. Maintenant, comment fonctionne Amazon Inspire? Eh bien, pour les clients, c'est assez simple. Une fois que les utilisateurs ouvrent leur Inspire, ils seront invités à choisir parmi une liste d'intérêts. Puis après avoir choisi les catégories qui les intéressent, le fil de magasinage délivrera du contenu en vidéo et en photo basé sur ces sélections. Les clients pourront acheter des produits en parcourant le fil et lorsqu'un produit les intéresse, ils peuvent cliquer sur le produit et ils auront la possibilité de voir plus de détails sur le produit ou simplement l'ajouter au panier. Pour l'instant, il n'y a pas de moyen de publier directement sur Amazon. Amazon Inspire, mais il y a trois façons de créer du contenu pour la plateforme. Le point numéro un, c'est les clients Amazon qui publient des reviews de produits avec une vidéo ou une image sont éligibles pour apparaître dans Inspire. Actuellement, il n'y a pas de moyen là, pour choisir les reviews qui finissent dans le fil de magasinage, c'est juste aléatoire. Dans l'image que je montre juste ici, la note en étoile en haut indique que c'est un review de produits publié par un client. Le deuxième moyen, c'est par les Amazon Influencers qui sont inscrits au programme. Toutes les photos et les vidéos publiées sur leur vitrine Amazon seront éligibles à apparaître dans Inspire. Le troisième moyen, c'est si ta marque est inscrite dans le registre de marque Amazon, le Brand Registry, avec une boutique Amazon Active, les photos qui sont qualifiées que tu publies sur Amazon Post seront légibles à apparaître dans Inspire. Comme exemple, l'image qui est juste ici, c'est un post directement publié de la marque. En tant que propriétaire de marque, tu dois publier activement du contenu sur Amazon Post pour augmenter tes chances d'avoir des produits affichés dans le fil de magasinage des clients. Comme tu l'as probablement compris maintenant, le plus grand avantage d'avoir des produits apparaître sur Inspire est d'aider de nouveaux clients à découvrir ta marque et tes produits que tu proposes. Lorsque tes produits apparaissent sur Amazon Inspire, tu obtiens l'augmentation de l'exposition de la reconnaissance de ta marque, Deux, le potentiel d'augmenter ton taux de conversion, Trois, une opportunité de créer des posts personnalisées avec ta marque, présenter des vidéos et des images de mode, en style mode de vie de tes produits et 5. Des clients peuvent acheter des produits directement depuis leur fil sans avoir à visiter ton listing. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce que c'est Amazon Inspire, comment ça fonctionne et comment faire en sorte que tes produits apparaissent dans la file de magazine. Actuellement, Amazon Inspire n'est pas disponible au Canada et seulement offerte aux États-Unis. Cependant, Amazon a l'intention d'étendre ce service à d'autres marketplaces dans le futur. Ça signifie que les marques et les influenceurs du monde entier auront bientôt la possibilité de profiter de la plateforme pour promouvoir leurs produits et atteindre de nouveaux clients. Il est donc important de suivre le développements d'Amazon Inspire pour ne pas manquer cette opportunité de croissance pour ta business. As-tu d'autres questions sur Amazon Inspire ou la vente sur Amazon? Fais-le moi savoir dans les commentaires et je te dis à bientôt. Ciao